Votre créativité. Ben voilà. Alors, moi, s'il y a quelques mois, on m'avait dit que je me lancerais dans les attrape-rêves, euh, j'aurais pris les gens pour des. Euh, parce que je savais, je sais absolument pas comment ça se fait. Alors, ça, c'est mon chef-d'œuvre que je viens de faire, là que je viens de terminer il y a quelques minutes. Et euh, j'en suis relativement fière parce qu'il n'est pas si mal que ça au final pour un premier, euh, un premier exploit. Alors, donnez libre cours à votre créativité. Vous avez vu, hein? Il est là, derrière. Parce qu'il est. Voilà, il est là. Euh, bah voilà, alors euh, le confinement, bah, ça n'a pas du mauvais au final. Hein? Bah, je suis désolée d'être. Euh, d'avoir les cheveux en bataille, mais euh, quand le temps est humide, voilà le résultat. Hein? C voilà, c'est top. Hein? Bon. Donc, euh j'avais pas spécialement prévu de vous faire une vidéo bon, euh, je vais un peu m'asseoir parce que au final euh, j'ai été debout toute l'après-midi donc je suis un peu sur les genoux là donc je vais m'asseoir un petit peu voilà donc j'avais pas spécialement prévu de faire euh, une vidéo aujourd'hui et puis finalement je me suis dit pourquoi pas parce qu'on m'a posé une question, on m'a dit, euh, mais euh, euh, c'est bien, on voudrait que ça change, mais par où il faut commencer Alors, bah, euh, on commence euh, par tout et n'importe quoi. En fait, tout ce qui est euh, bon pour la planète, c'est déjà une avance. C'est-à-dire que euh, le moindre geste que vous faites avec le cœur, avec l'amour, avec... Euh, avec euh, Bonheur et qui vous met le cœur en joie est une bonne chose. Euh, déjà là, je suis en je vous mettrai le lien en tout parce que c'est vraiment euh, vraiment génial. Euh, je suis en train de voir euh, comment on peut faire euh, l'école à la maison. Quelles sont euh, tout, toutes euh, les astuces pour pouvoir faire l'école à la maison. Parce que ça, ça me travaille depuis un moment. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que ça me travaille depuis un moment. Donc, il euh, y a ça. Il y a aussi, euh, euh, comme je vous l'avais dit, faire, euh, bah, faire arrêter de nourrir les grandes surfaces. Donc. Euh, aller le plus possible vers les petits commerçants, les petits épiciers, se rapprocher de chez vous. Si vous avez possibilité de faire quelques, quelques jardinages chez vous, c'est aussi bien. Sinon, bah, les petits épiciers euh, du coin, c'est euh, très bien aussi. Il euh, y a le fait bien sûr de, de refuser, mais alors, de, enfin moi personnellement, je vous conseille euh, de refuser la vaccination qui n'est pas loin d'être. Euh, d'être imposé là euh, parce que c'est ce qu'on nous prépare hein, avec euh, ce, ce virus parce que je pense que à partir du, du 11 mai vu qu'ils vont ouvrir l'école bah, euh, euh, si deuxième vague il doit y avoir je pense que c'est à ce moment là qu'il y aura la deuxième vague et de par le fait euh, bah, euh, on va obliger tout le monde euh, à se se faire vacciner il y a aussi euh, un modèle de lettres qu'on peut faire pour euh, euh, éviter euh, voire limiter la, la vaccination ceux qui veulent pour ceux qui ne veulent pas de bah, toute façon ceux qui regardent ma chaîne euh, bah, ils savent de quel côté je suis donc euh, je vous dirais que il euh, y a aussi la possibilité donc, de refuser tout ce qui est euh, vaccination, surtout celle du Covid là c'est loin d'être la meilleure qu'on ait reçue euh, depuis, euh, depuis longtemps donc euh, voilà, il y a ça, il y a, y a plein de petites choses en fait, euh, plein de petites choses à faire et euh, surtout, surtout, surtout ne pas adhérer. En fait, euh, le, le, le système, euh, on ne peut pas en sortir complètement vu qu'on est en 3D, on ne peut pas en sortir complètement. Le but, c'est de prendre ce qui, ce qui nous convient et de laisser le reste. Ne pas dire oui à tout, euh, savoir dire non, là non. Mais quand vous dites non, euh, dites-le avec euh, diplomatie. Et euh, avec. Euh, bah, avec diplomatie, quoi. Et ne pas envoyer balader la personne en face. Vous, euh, ce qu'elle pense, ça vous regarde, ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas, pas important ce qu'elle pense. Hein, ce qui compte, c'est vous. C'est votre bien-être à vous. Hein. Donc, euh, j'espère que pour le 11. Euh, mais, beaucoup auront réfléchi, beaucoup auront fait de, de leur mieux pour essayer de trouver une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de, de s'adapter, parce qu'il ne faut pas croire, hein, ça m'étonnerait, euh, ça m'étonnerait fort, fortement, qu'après le 11 mai, ça revienne comme avant, ça m'étonnerait fortement parce que les gens... Euh, beaucoup de personnes ouvrent les yeux, beaucoup de personnes en ont ras-le-bol sauf que beaucoup de personnes ne savent pas comment faire et euh, pour sortir de, de ce bourbier là et euh, bah, je pense que déjà il faut avoir l'intention dans le cœur, avoir vraiment envie d'en sortir et ne pas se dire ouais j'ai envie d'en ouais, en sortir mais je connais pas la raison, ben, euh, la façon, pardon, euh, ben, la façon va sur internet, tout, tout est écrit, hein, comment sortir du système c'est écrit mais après il faut le faire point par point. Vous ne pouvez pas tout faire d'un coup, c'est impossible, mais le faire petit à petit et, euh, et euh, ceux qui ont décidé euh, qu'ils ne voulaient plus du système, trouveront le, le moyen de, de s'en éloigner le plus possible ou alors tout simplement de prendre ce qui est bon pour eux et de laisser le reste. Parce que dans le système, il faut quand même être le, le système a fait des bonnes choses. Comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, le système a fait des bonnes choses. Le problème, c'est qu'il les retourne contre nous. Et c'est là que le bas blesse, j'ai envie de dire. Donc, euh, ouais, euh, prendre ce qui, ce, qui, ce qui est bon pour nous, au final, et puis euh, laisser tomber le reste. Euh, la médecine, laisser tomber euh, euh, le plus possible tout ce qui est médicaments. Vous, vous référez davantage aux plantes, à tout ce qui est... Euh, les huiles essentielles euh, moi j'ai passé l'hiver à faire euh, de euh, comment dire euh, des vapeaux vous savez euh, des, euh, dans un, euh, mettre des, de l'huile essentielle dans de l'eau, je trouve pas mes mots là, je suis fatiguée euh, mettre l'huile essentielle dans de l'eau et puis euh, euh, mettre une petite bougie en dessous et voilà euh, respirer tout ça, ça va aider à à diminuer, euh, faire des jeûnes aussi, faire des jeûnes de façon à ce que votre corps soit plus apte à, à, à, avoir, à être moins intoxiqué, et puis euh, lui, une fois que vous avez fait le jeûne, ne pas recommencer à manger de n'importe quoi, manger des choses saines, des choses vivantes, légumes, fruits, euh, etc. Euh, moi, personnellement, plus ça va, et moins j'ai envie de manger. Voilà. Alors, euh, mon estomac lui des fois il me dit oh j'ai faim d'accord mais euh, en fait c'est pas faim c'est pas la faim c'est une habitude c'est une habitude, c'est pas vraiment de la faim parce que quand je mange je, ben, je m'arrête au bout de la deuxième bouchée, j'ai plus faim donc c'est pas de la faim c'est une habitude, voilà, il était l'heure donc euh, il est l'heure de manger le, mon estomac c'est euh, régulé comme ça, à moins, de, à moins de faire le contraire quoi de ne pas écouter mon estomac mais d'écouter mon corps, si mon corps me dit j'ai faim, ok on va manger euh, mais bon, euh, si au bout de deux bouchées vous avez plus faim, c'est que c'est pas de la faim c'est juste euh, une habitude. Voilà, une habitude. Il euh, faut manger. Quoi. Par contre, je j'ai très soif. Je bois beaucoup. Alors, je ne sais pas pour vous, mais alors euh, je bois beaucoup. J'ai très soif tout le temps, tout le temps. Même pendant la nuit, j'ai très, très soif. Donc, euh, bah, je, je donne à boire à mon corps. Et euh, il y, y, y a plein de petites choses en fait qu'on peut faire comme ça pour, euh, pour aider déjà le corps à se nettoyer. Euh, vous avez aussi, c'est ma pharmacienne qui m'a mis sur le, sur le coup en fait, vous avez les laboratoires Activia qui vous donnent des compléments alimentaires, mais alors c'est euh, génial parce que j'ai pris ça, euh, ça fait maintenant quelques mois que je prends ça, et je me sens très bien, vous avez des compléments alimentaires de toutes sortes, je vous mettrai le lien en dessous aussi. Vous avez euh, des complémentaires pour tout immunité pour les, les intestins pour leur euh, redonner la, la fleur intestinale euh, dont ils ont besoin pour se défendre justement contre tous les virus bactéries microbes et tout est pointif euh, revenir le plus le plus possible à la nature si vous revenez le plus possible à la nature vous euh, vous quitterez, bah forcément si vous revenez de plus en plus possible à la nature, forcément vous allez petit à petit quitter le système, ce qui est normal, ce qui est logique et, et euh, c'est le but en fait. Le but euh, c'est que ça tombe et, et, que, et que nous on ne tombe pas avec. Hein. C'est ça le but. Euh, après, c'est vrai que c'est pas facile, vous allez avoir des hauts et des bas, hein. même moi en ce moment, euh, j'ai des hauts et des bas, il y a, y a des moments où euh, ça va aller très bien, je me sens super heureuse, et même même sous la pluie, là, c'est euh, le bonheur à l'intérieur, c'est la joie de vivre, c'est tout, et il euh, y a des moments où... Bah, pff, je vais être fatiguée, j'ai envie de rien faire, allez, je m'allonge et je bouge plus. Mais c'est tout à fait normal, c'est les énergies, c est, c est, là, c pff, on a des, gros, des grosses énergies qui arrivent, donc, à, à, à contrario, ou plutôt, euh, oui, euh, ça nous fiche par terre, mais à contrario, bah, les énergies font sortir la vérité. Donc, euh, l'un dans l'autre, je trouve que c'est plutôt positif, même si on doit, pendant plusieurs jours, rester... Euh, à pff, rallonger, rien faire, votre corps se nettoie, c'est ce que vous avez besoin, euh, votre corps se nettoie aussi par l'intermédiaire des rêves, même si vous vous en souvenez pas, c'est pas grave, si vous avez un rêve qui vous perturbe, vous, vous, vous levez le matin, et vous avez dit j'ai fait un rêve, ça m'a perturbé, je comprends pas, c'est pas grave, c'est juste le nettoyage. De, de, de vos anciens si vous n'arrivez pas à vous nettoyer en conscience bah, euh, les rêves vont vous aider à vous nettoyer euh, bah, pendant que vous dormez tout simplement et vous verrez que si, euh, si vous vous souvenez du rêve si vous, vous souvenez du rêve moi je vous conseille quelque chose et, et ça, ça marche très bien plutôt que avant je ne le faisais pas alors plutôt que le rêve vous poursuive toute la journée et vous mette sans dessus parce que vous ne comprenez pas ce rêve écrivez-le simplement, écrivez-le, vous écrivez, voilà cette nuit j'ai rêvé de ça, ça, ça et ça ça m'a fait, fait ressortir ça et ça et ça comme émotion euh, je ne comprends pas, je verrai bien euh, à la suite comment ça va se passer et euh, à partir de là, votre rêve ne s'embêtera plus parce qu'avant, avant je ne le faisais pas donc le, le rêve des fois euh, que je faisais me perturbait toute la journée, voire deux trois jours euh, d'affilée je ne comprenais pas pourquoi depuis que je l'écris, mon rêve une fois, j'ai à peine fini d'écrire le rêve que déjà il est parti au plus, mais j'y pense plus, c'est terminé, nettoyé, fini, on, on passe à autre chose. Voilà, ça c'est.. Euh, en fait, en fait, il, il y a tellement de petites astuces, de petites choses. Alors euh, oui, euh, ça va vous paraître idiot, mais bon, de ma part, je pense que ça, ça va être logique. Euh, quelque chose qui marche très bien aussi, c'est la prière. Alors, je ne vous dis pas que c'est la prière.. Euh, euh, Qu'on vous apprend au KT ou un truc comme ça, non, c'est celle qui vient du cœur, c'est celle qui marche le mieux. Vous vous mettez en condition, vous et, euh, et vous faites votre prière, vous remerciez, vous vous demandez et, euh, et ça vous sera octroyé. Je peux vous assurer que ça vous sera octroyé. Euh, il y a quelques temps de ça avant que, il y a quelques temps de ça avant que. Me, euh, quand euh, 3-4 jours là, euh, j'ai eu un bombardement d'énergie très puissante et euh, pendant deux jours, deux jours, euh, la tête complètement vaseuse. Euh, J'avais le soir euh, vers 17h30-18h euh, un saignement de nez très très très très intense. Et on m'a conseillé, euh, bah, en priant, de demander à, à me faire protéger. Ce que j'ai fait. Depuis, j'ai plus mal à la tête et le nez ça ne saigne plus. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est un problème de santé parce que <rire> j'ai me... fait faire euh, des prises de sang, j'ai fait faire tout ce qu'il fallait, euh, tout va bien, donc ce n'est vraiment pas un problème de santé. C'est vraiment un, pro... un, un, un c'est pas un problème, hein, c'est juste les énergies qui arrivent, qui sont là et euh, qui sont là pour nous faire évoluer, qui sont là pour nous faire avancer, pour nous faire monter, pour nous faire monter en vibration. Et forcément, euh, bah, si le corps n'est pas prêt, il n'est pas adapté à recevoir tout, tout cet amas d'énergie. Forcément, c'est un qui est un petit peu compliqué. Donc, euh, priez, demandez. Demandez tout simplement, en, en remerciant, et bien sûr, demandez à, à ce qu'on vous aide. Voilà. Et, vous voulez avancer, mais demandez à ce qu'on vous aide. Ils sont... Tout, tout, tout l'univers, Dieu, tout le monde est là pour vous aider, mais il faut bah, demander quoi, hein, parce que si vous ne demandez pas... Euh, euh, c'est que vous n'avez pas envie. Si vous n'avez pas envie, on ne va pas vous forcer. Vous avez votre libre arbitre, donc on ne va pas vous forcer. Hein. Donc, demandez. N'hésitez pas à demander. C'est une très bonne chose. Voilà. Euh... Donc, si vous, si vous regardez un petit peu en ce moment sur Internet, il euh, y a pas mal de de choses qui sortent, pas mal de vérité même si beaucoup de personnes disent encore c'est des fake news c'est des conneries, c'est n'importe quoi ben, euh, c'est peut-être des fake news mais euh, ça se passe et euh, comme dirait euh, j'aime bien reprendre les affirmations de, de mes parents des, des amis dans le temps <rire> à 54 ans on n'est pas bien vieux mais bon on euh, n'a plus 20 ans, quoi, voilà. Et donc, les anciens qu'on qu fréquentait avant, euh, moi, ils me disaient tout le temps, de toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, si on vous annonce quelque chose, oh, bon, euh, hormis euh, tout ce qui est télévision, journaux, euh, papier, etc., mais sur euh, Internet, bah, bien sûr, il y a beaucoup de fake news, c'est un fait. Mais bon, euh, vous regardez un truc, vous regardez une information, ça vous... Ça ça vous annonce quelque chose, c'est n'importe quoi, vous en regardez deux qui viennent des sites différents mais qui vous disent la même chose, là vous vous interpellez, après quand vous avez 100 ou 200 personnes euh, qui disent « ouais mais moi j'ai vu ça, j'ai vu ça, puis j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça » et que tout se regroupe, là on se pose la question, on se demande oh, ah ben, peut-être que c'est peut-être qu'il faudrait que j'aille voir, hein, parce que peut-être que ce n'est pas des fake news et que c'est la vérité, bon, je... moi je réagis comme ça au final » Comme je suis ouverte à tous les possibles, bah, on m'envoie des infos. Alors, certains, euh, Beaucoup, et je, je vous remercie infiniment. Euh, on m'envoie beaucoup d'infos euh, super intéressantes, mais que je connais déjà et que j'ai déjà posté sur ma page. Donc, euh, merci beaucoup, mais euh, ça vous donne du travail pour rien. Et, mais euh, il y en a d'autres que je ne sais pas, je vais voir. Et euh, oui, effectivement, euh, ça s'avère être du lourd. Hein. Et euh, en ce moment, il y a beaucoup de lourds. Euh, quelque chose que j'ai appris, que je ne savais pas, et j été, euh, j ça m'a épatée aussi, c'est que euh, mardi 14, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, peut-être que vous êtes au courant, peut-être pas, j'en sais rien. Mardi 14, euh, dans la journée, je ne vais pas vous dire à quelle heure exactement, hein, mais dans la journée, on a atteint les 7 777 777 êtres humains sur Terre. Voilà. Mardi, on était le 14. 14, 7 plus 7. Voilà. Donc, euh, cette belle rangée de 10, 7. Non, pas 17, hein, Mais euh, cette belle rangée de 7. Euh, plus le mardi 14. Euh, je trouve que ça fait beaucoup de 7. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que ça fait beaucoup de 7. Donc, euh, je pense que c'est euh, encore... Euh, un message pour vous dire qu'effectivement euh, les choses vont aller dans le bon sens. Il suffit de garder espoir, confiance, de faire ce qu'il faut, nous aussi faire ce qu'il faut, parce que c'est bien, l'univers nous dit que voilà, euh, mais euh, bah, quand même il faut quand même qu'on continue nous à, à, à agir de notre côté, à continuer à faire notre nettoyage, à continuer à, à faire euh, ce qu'on a à faire pour nous, à nous faire plaisir. Oui, voyez, euh, c'est vraiment comme ça et encore c'est le premier j'ai l'intention d'en faire d'autres hein, mais mieux un peu, un peu, un peu mieux là c'était vraiment du, du allez euh, j'en fais un donc, au départ c'était pour mon fils et puis mon fils il m'a dit non mais moi tout compte fait j'ai envie d'aller jouer ailleurs donc euh, bah, je me le suis tapé toute seule quoi, et puis je me dis bah, c'est pas plus mal parce que comme ça j'apprends à les faire et puis quand on le fera ensemble et bah, euh, et il sera plus joli, il sera encore plus joli et euh, tu seras encore plus fière et voilà donc, euh, voilà, petite euh, vidéo juste euh, pour euh, vous dire que mh, ce confinement, euh, il a du bon. Moi, ce qui me dérange dans ce confinement, c'est euh, pas le confinement par lui-même qui me dérange, hein, c'est euh, l'interdit qu'il y a derrière qui me dérange, c'est vraiment l'interdit qu'il y a derrière. Parce que le confinement, il me dérange pas, c'est l'interdit, l'interdit. Être interdit. Être interdit. Être interdit. Et ça, je ne supporte pas les interdictions. C'est plus fort que moi. Je n'aime pas les lois. Je n'aime pas les interdictions. Je n'aime pas qu'on qu qu m'empêche. Euh, je n'aime pas qu'on m'empêche de faire quelque chose. Et je n'aime pas qu'on m'oblige à le faire. J'aime bien... Euh, pouvoir décider de moi-même. Hein. 54 ans, j'estime que je suis assez grande, que je suis assez mûre pour savoir ce que je veux. Et euh, qu'un petit euh, monarque euh, qui est plus jeune que moi il vienne me dire ce que j'ai à faire alors que c'est du n'importe quoi et toi à contresens, c'est du.. De toute façon c'est fait exprès. C'est fait exprès. Il y a deux solutions. Hein. Soit c'est fait exprès pour. Euh, pour nous, perdre, pour nous faire perdre la raison, hein, parce qu'il y en a, ça, avec beaucoup ça marche très bien, ils ne savent plus où ils en sont, c'est le brouillard complet. Et euh, soit c'est fait pour donc, euh, exprès, donc, pour euh, nous amener euh, là où il veut qu'on aille, en prévision de sa réélection euh, de dans deux ans, euh, soit alors lui aussi est complètement à l'ouest, complètement perdu, complètement... Euh, et qui s'est pu euh, vous donner de la tête et que bah, ma foi, c'est comme ça. Mais quand je vois euh, de, euh, comment il agit, bah, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est la première solution. C'est-à-dire qu'il nous prend vraiment pour des ânes bâtées. Ouais. Sauf que dans le lot des ânes bâtées, il y a quand même des brebis galeuses. Ouais, voilà. Donc, je ne sais pas... Euh... Moi, je suis une brogue vigaleuse, je ne suis, suis pas un annebate, hein. je, je me prends la tête régulièrement euh, depuis le confinement, bah, déjà avant, hein. euh, mais euh, depuis le confinement euh, encore plus, parce que euh, avec, euh, avec mon Zoro, euh, euh, nous avons les mêmes points de vue, mais nous les abordons d'une façon différente. Euh, le but, c'est que moi, je veux faire des pas en avant, hein, même si... Euh, c'est juste une, une goutte d'eau dans l'océan, c'est pas grave je veux faire des pas en avant et que lui se dit de toute façon euh, bah euh, je vois pas quoi faire moi aussi je veux, je veux quitter mais euh, je connais euh, les êtres humains euh, je connais la mentalité et je sais que après le confinement tout va reprendre comme avant alors les amis les paris sont lancés qui de nous deux euh, va avoir raison alors c'est même pas une histoire de raison ou pas raison on a raison tous les deux ou on a tort tous les deux c'est même pas ça c'est qu'on a une façon tout à fait euh, euh, différente d'aborder euh, <coughs> cette histoire de, de système que lui aussi euh, il est tout à fait d'accord euh, sur le principe de quitter le système mais euh, il veut du concret comment faire comment faire et euh, pour lui il faudrait que ça soit un changement radical. Du petit à petit, il voit par le petit à petit, euh, peu de choses euh, semer met des crènes, euh, etc. Donc euh, lui il, il agit plutôt au quotidien, c'est-à-dire que euh, s'il peut aider des pierres, il va aider des pierres, s'il peut aider des poils, il va aider des poils, s'il peut aider des jacques, il va aider Jacques. Voilà, euh, sans pour autant se dire, bah, ouais, euh, voilà, lui euh, ça part du cœur et euh, du coup. Bah, ça fait, euh, ça fait aussi un, un, un être lumineux parce qu'il euh, a un très grand cœur et il aime beaucoup euh, aider euh, les gens et il est toujours prêt à dire oui. D'ailleurs, de temps en temps, il faudrait qu'il dise non, qu'il si apprenne, qu apprenne à dire non. Mais il ne sait, sait pas dire non. Il ne sait pas dire non, c'est autre. Quoique là, il commence un petit peu à dire non parce que comme il a été euh, à, relativement malade, euh, et, et, et ça n'a rien à voir avec le virus, hein, je vous rassure. Euh, il a été relativement malade, il a subi une opération importante. Donc maintenant, il commence à réaliser que la santé avant tout. Hein. Donc euh, c'est un début, hein, on va dire, c'est un début. Il hein. n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, c'est juste comme ça. Il euh, n'y a pas de jugement non plus. Euh, ça ne joue aucunement sur les sentiments, c'est juste que... On a deux façons différentes d'appréhender les choses. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et donc, je voulais vous faire partager, comme d'habitude, euh, eh ben, ma vie pendant le confinement. Voilà. Donc, euh, je me fais plaisir, je me repose. Euh, J'incule des valeurs sûrement plus importantes, euh, moi et, et nos euros, hein. On inculque des valeurs sûrement plus importantes à notre fils que celles qu'il pouvait avoir à l'école. Donc euh, je suis relativement contente du résultat. Et euh, voilà, je suis, comme je vous dis, je suis en train de faire vraiment tout ce qu'il faut, prendre toutes les informations. Je me suis inscrite sur des sites et tout pour avoir toutes les informations possibles et imaginables, euh, aussi bien au niveau d'école qu'au niveau administratif, qu'au niveau des lois, etc. Pour éventuellement euh, ne pas remettre mon fils euh, en septembre euh, à l'école mais, mais comme rien n'est écrit sur la pierre et que premièrement rien n'est écrit sur la pierre deuxièmement personne ne peut prévoir ce que sera le jour de demain et que troisièmement on, veut, euh, on est des êtres créateurs et que l'on fait vivre euh, ce qu'on a, qu a envie de voir vivre je garde à la fois sur le fait que peut-être bien que ma volonté sera faite. Voilà. Et eh bien, sur ce, euh, bon après-midi. J'espère que vous avez du soleil. Moi, ce n'est pas le cas, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ce n'est pas grave. On avait besoin d'eau. C'est bien. C'est bien La pluie aussi, ça, ça fait du bien. Donc, il euh, n'y a pas de souci. C'est merveilleux. Voilà, bon après-midi à tous. et euh, Prenez soin de vous, hein, surtout. Prenez soin de vous. Prenez soin des de vôtres. Euh, Pardonnez, aimez, euh, donnez, euh, que vous dire. Soyez dans l'amour et choisissez votre corps.